Salut Dédé, j'espère que vous allez bien En tout cas moi ça va nickel Alors aujourd'hui on est sur un nid de frelons asiatique énorme Vous avez vu les images en début On voit un morceau du nid sur la toiture Mais je ne vais pas monter sur le toit Là on est dans une pièce Voilà, les frelons sortent par cette fenêtre Sortent par l'ouverture qu'il y a sur le toit Et vous allez peut-être pas le voir parce que c'est sombre mais il y a un énorme nid de frelons. Il va falloir que je mette l'échelle Et que je traite ça Mais je vous garantis qu'il est gros Allez, je m'habille et je vous montre ça Allez, c'est parti pour le combat Allez, ça va être chaud patate Ça va être chaud patate, ça va être chaud patate Je ne sais pas si vous voyez bien, on est un peu dans le sombre, il n'y a pas de lumière Alors j'ai essayé de mettre la lumière en haut Allez, on va monter doucement alors j'ai une deuxième GoPro. Je vais voir si je peux l'accrocher quelque part, je peux essayer de vous montrer un maximum d'images. Donc vous avez vu, le morceau de NIR est à l'extérieur. C'est comme ça que qu'il en a vu. Après il a voulu refaire de l'isolation dans cette pièce et il a vu la grosse boule en hauteur. Donc automatiquement ils ont tout arrêté. j'ai mis une petite lumiote pour ça il s'occupe de la lumière allez je vous montre le nid regardez moi ce monstre regardez moi ce monstre regardez moi ce monstre ça reste quand même impressionnant c'est pas tiré par la lumière mais Asiatique, mais là il fait une... Ça fait chier. Donc là il y en a qui attaquent ma tête. Bon, vous avez vu ce monstre C'est un monstre que je n'ai pas justement prêt. C'est un, un truc de fou. Bon, je me fais attaquer. Hein. Allez, on va essayer d'envoyer la poudre à plusieurs endroits là parce que. Que ça donne. Et le bruit, ça s'énerve. Je vous dis que l'isolation est assez gros. Donc à mon avis, il y en a beaucoup qui va sortir par par le toit regardez moi juste là je vous demande c'est sinon ce n'est pas là ça reste un truc de fou un truc de fou et je reviens On les DD, dédé... les pendant que le, le produit agit On va attendre un petit peu et après on va ouvrir le nid Pour voir ce qu'il y a dedans Et euh, pendant ce temps ben, Je vais lire un petit livre Je ne sais pas si vous connaissez euh, Fabien Oelka C'est un youtubeur mentaliste qui fait des spectacles et tout ça Et franchement votre temps est infini Ça vous apprend un peu à gérer votre temps Donc je ne l'ai pas lu encore entier Mais franchement il vaut le coup Je vous conseille fortement c'est vraiment d'aller voir et peut-être de l'acheter voilà. il y aura un lien dans, mon, dans la description si vous êtes intéressé Mais pendant ce temps je vais le lire j'avoue que c'est pas facile hein vous en faites trop de bruit les là. vous faites un peu trop de bruit hein. franchement euh, c'est pénible franchement c'est hyper intéressant alors c'est pas un placement de produit hein. c'est juste que j'adore sa chaîne euh, j'adore le personnage je vais le voir en spectacle bientôt voilà, le 20 novembre euh, donc c'est pour ça que je lui fais une petite pub sur son livre voilà, c'est gratuit, c'est pour amitié. Allez, n'hésitez pas à l'acheter, n'hésitez pas à le lire, franchement ça vaut le coup. Voilà, vous avez le lien dans la description. Allez, on va ouvrir un peu le nid. Regardez-moi regardez, regardez -moi ça, sur le micro Il arrache mon micro Il a ça. Alors, qu'est-ce que en penses Ça, ça arrachez mon micro, je suis pas d'accord Grâce à moi, vous passez sur Youtube Allez, on va ouvrir ça Regardez-moi tout ce qu'il y a dedans Allez, allez, on va redescendre. On va récupérer l'autre caméra. On va laisser agir. Allez. Bon. J'espère que cette petite ah, oh, on va s'éclairer, on va s'éclairer, on va dire au revoir. Ça sera plus simple parce qu'après il faut que je range tout. Alors, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à dire ce que vous en pensez. Et moi, je vous fais plein de gros bisous. A bientôt les DD.